Salut, on se retrouve pour un nouveau jeu découverte une thème Noël dystopique. C'est un jeu qui s'appelle House of Red et qui m'a l'air d'être en 3D. Ok, on va commencer. Oui, les petits chats. Ah, il faut collecter des petits chats. <rire> ok. C'est parti. Il me reste 8 sur 10. Ah, il me reste 34 secondes. Alors, on va monter. Ah, ok. Il y a un petit chat ici. Hop, faut que je ressorte. Hop. Ah, c'est pas tout à fait au à endroit de la porte, mais... Alors, ressortir, c'est en bas, là. Ok. Euh, mais je vais pas tous les avoir. Il me reste 7. Oh dames aussi. Il y en a qui sont cachés derrière des oreillers. Ah, ils ont disparu. Ah mince, j'en ai 15 maintenant. Pour me punir de ne pas être allé assez vite. Alors, ça nous en fait une série, ça. Tac Ah j'ai déjà fait cette pièce Alors là-bas je ne suis pas allé est... Rien Hop là Elle est là Oh bien caché toi Petit philo Et c'est qui elle C'est une bonne question Alors il me reste normalement là-haut Bonjour petit philo Oh. Ah, J'espère qu'il y en a. Ah, j'ai pas encore été assez rapide. 15, je vais jamais m'en sortir à temps. Hein. Allo, toc 2. Surtout s'ils reviennent dans les pièces où j'étais déjà venu les virer. 3, 4. C'est un poil étrange d'avoir un compteur de nombres qui reste plutôt que de collecter. Je trouve. Hop, porte. Ah, oh, musique. Ça va pas. Oh, il y en a beaucoup dans cette pièce. Hop, attraper. 2. Oh, il me reste plus que deux. Elle, on est d'accord qu'il faut pas l'attraper, rien du tout. Hein. Ah, 7. Ah, il y en a peut-être plus 5 à chaque fois. C'est-à-dire que si j'en attrape plus que 5, je gagne. Je J'ai presque tout su. Alors, il va falloir que je recheck toutes les pièces, j'imagine. Bonjour toi. Hop. Quelle pièce j'ai oublié en bas Celle-là, sûrement. C'est vide. Ok, il nous reste en haut. Bonjour toi. Yeah j'ai tout eu Ah il se repart avec 26 Mon dieu Bon je pense que le jeu est infini Il va y en avoir des tonnes et des tonnes en bas On va aller dans la grande pièce ici. Oh, ça grouille. <rire> oh, qu on qu'on m'explique en quoi c'est un Noël dystopique. Mais bon, on va dire que des chats qui envahissent une maison, ça peut être dystopique. Hein. Pas, pas mal. Pour deuxième porte. Au moins, j'ai pas expérimenté encore qu'il y en ait qui soient cachés à des endroits inatteignables. Ah le dernier par contre je l'ai pas vu J'espère que c'est pas un truc du... trop tard Ouais c'est ça à chaque fois on en a 5 en plus Ok alors il y en a pas dans cette pièce Voilà, voilà. C'est peut-être ma copine hein, la, la dame aux oreilles de chat Alors euh, c'est la... moi je suis le dératiseur et... Et c'est la propriétaire de la maison. Le déchatiseur d'ailleurs. <rire> invasion de chat. Oh, elle me suit partout, c'est flippant. Ah, je sais pas où ils sont les trois autres. Je crois avoir fait le tour de tout. 9 Alors, cette porte elle est oh, bien cachée. Le chat, Oops, il me reste plus beaucoup. On retourne en haut. Ah Première fois que j'en vois par là, c'est vide. Les, les oreillers Sinon ça ferait Quick, quick, quick Un peu car Pas garage Ça va manger peut-être Je sais pas où ils sont Ah Voilà Ah 13 Ils augmentent de 10 en 10 Bon On va s'arrêter là Je pense que vous avez compris Le principe Si vous voulez essayer Le jeu est dans la description